Nuit d'été à Brooklyn, c'est un roman d'amour et c'est aussi une enquête et, et un roman social, politique, je dirais, et policier. C'est bon, d'abord un roman d'amour entre une jeune femme euh, qui pourrait être moi, enfin celle que j'étais à 24 ans, euh, euh, qui part habiter à New York en 1991, jeune journaliste blanche, euh, d'un milieu relativement bourgeois, assez naïve, très ambitieuse, obstinée, et un homme plus âgé qu'elle. Il s'appelle Frédéric, il a 41 ans, il est marié, il est professeur de littérature à NYU. Euh, spécialiste de Flaubert et il est afro-américain, il appartient à la bourgeoisie afro-américaine de Chicago. Donc il y a cette histoire d'amour, mais aussi une enquête politique et sociale et policière à New York l'été 91, dans un quartier qui s'appelle Cronheights, dans un quartier de Brooklyn, où un des rares quartiers aux États-Unis où des Blancs et des Noirs vivent ensemble. Euh, les Blancs sont des Lubavitch, une communauté juive orthodoxe, et les Noirs viennent en majorité des Antilles, de la Jamaïque. Ils appartiennent tous à la même classe moyenne, la petite classe moyenne, disons. Euh, il y a des émeutes pendant trois jours suite à la mort d'un petit garçon noir où les jeunes gens, des jeunes adolescents noirs vont crier pendant trois jours dans les rues de New York à mort les Juifs et tuer un étudiant parce qu'il est juif. Et pendant ces trois jours, la police ne va pas intervenir euh, et euh, Esther, qui est une jeune journaliste, va enquêter euh, sur ces euh, émeutes. Euh, elle va revenir 25 ans après à New York, hantée par cette histoire, hantée par l'histoire d'amour avec Frédéric. Euh, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe avec Frédéric. Euh il faut lire le livre et j'avais j'avais rencontré un, un jeune homme à l'époque euh, qui s'habille toujours en costume toujours, il faisait des costumes de tweed impeccables. je me souviens il, il était diplômé en littérature d'une grande université il travaillait dans l'édition et il m'avait expliqué il était noir il m'avait expliqué que euh, quand il ne pouvait pas s'habiller toujours comme ça il ne courait jamais dans la rue de new york par exemple si tu en retard d'un rendez-vous il ne pouvait pas courir parce que il Courir pour moi, c'est prendre le risque d'être arrêté par la police. Et si je me fais arrêter par la police, c'est trop dangereux. Et il m'avait dit une autre chose qui m'avait bouleversée. Il m'avait euh, raconté que quand il marchait dans la rue le soir et qu'il y avait une femme blanche qui marchait devant lui, il traversait toujours hein, parce qu'il savait qu'elle allait avoir peur. Et ça m'a bouleversée. Ça me bouleverse encore d'imaginer euh, un homme qui vit dans la suspicion permanente en raison de la couleur de sa peau. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur ma famille, ma famille juive. Et... Euh, à travers cette histoire, j'avais aussi l'envie de comprendre ce que c'est qu'avoir peur. Et que cette peur commune, c'est pas seulement la, la peur de la communauté juive, c'est la peur de, euh, de tous les opprimés du monde. Euh, euh, et de ce qui nous relie, de la part, cette part euh, humaine euh, euh, qui fait le lien entre Noirs, Juifs, euh, euh, Arabes. Euh, et que cette peur, elle est commune. Les deux personnages, et Esther euh, et Frédéric, euh, sont des personnages, de, euh, sont des personnages de, de, de fiction. Esther, il y avait un point de départ qui était ma situation matérielle de l'époque, mais euh, si je, fais, je compare avec moi, c'est une bien meilleure journaliste, elle est beaucoup plus obstinée, et puis elle a une vie bien plus solitaire. Enfin, euh, c'est un véritable personnage de, de fiction, et c'est ça qui d'ailleurs m'intéressait, m'amusait, comme Frédéric euh, est un personnage de, de fiction, donc pouvoir reconnaître peut-être des choses à droite, à gauche, de personnages, de professeurs qui, qui ont pu exister. Euh, mais c'est une, une fiction. Il n'y a rien d'autobiographique, euh, même si bien sûr je vais retrouver, parce que l'inconscient fait des choses qui me sont très personnelles. Euh, mais c'est un roman d'amour. Oui.